Alors Mathilde, on profite du soleil Non, je me fais un gommage au mar de café. Vous voulez que je vous explique comment Allez, on y va. Pour faire un gommage au mar de café et à l'huile d'olive, bah déjà il vous faut du mar de café et de l'huile d'olive, mais il vous faut aussi un jardin. Ou alors des amis qui ont un jardin. Ou alors encore, vous pouvez organiser une après-midi barbecue et séance collective de gommage pour le corps. C'est peut être un peu bizarre. Bref, une fois que vous avez votre jardin, vous prenez un bol, vous mettez du mar de café dedans. Ensuite, vous versez une lichette d'huile d'olive euh, sur le mar de café et vous mélangez. Mmm, c'est bon. Non. Puis vous vous mettez en maillot de bain ou en sous vêtements. Hein, ça dépend le degré d'intimité que vous avez avec vos amis pendant ce barbecue. Bref, je vous laisse gérer la suite. Pourquoi je dis qu'il faut un jardin Parce que le mélange huile d'olive et marre de café, si vous le faites sous la douche, ça va boucher vos canalisations. Ensuite, vous recouvrez votre corps de marre de café et d'huile d'olive. Vous massez énergiquement. C'est une merveille. J'adore ça. Alors maintenant que vous avez fait tout ça, que vous êtes bien massé, vous allez vous rincer au tuyau d'arrosage. Ça va être froid, mais au moins ça va raffermir la peau, c'est idéal. Alors bon, euh, faites le l'été quand même. Pourquoi ce soin est efficace Déjà parce que le mar de café, comme vous le savez, il contient de la caféine. La caféine permet de lutter contre la cellulite. Ça va absorber les graisses et c'est un formidable tenseur pour la peau. Et en plus, c'est plein d'antioxydants. Et l'huile d'olive qui convient à tous les types de peau va permettre de vous hydrater vous allez avoir un soin à la fois gommant et hydratant. Bon, si vous n'avez pas de jardin mais que vous avez quand même une douche ou une baignoire, c'est déjà pas mal. Vous pouvez faire euh, un gommage avec du mar de café en mélangeant ce mar de café non pas à l'huile d'olive comme je l'ai montré mais à votre gel douche habituel. Vous mettez un petit peu de mar de café et à part égale le gel douche et vous vous massez énergiquement tout le corps avec, le visage aussi, euh, en, en insistant sur les coudes, les talons et les genoux qui sont les parties les plus sèches du corps. Le mélange gel douche et mar de café ne bouchera pas vos canalisations. Voilà, vous savez tout, faites-nous part de vos remarques, de vos expériences, de vos interrogations dans les commentaires de cette vidéo et n'oubliez pas de rejoindre le comptoir de la Débrouille sur Facebook. Sur ce, je vous laisse, je vais aller cueillir de l'aubépine et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans son jardin. Salut